Commencez. commencer? <coughs> Donc je m'appelle Michel casabé je suis développeur depuis la fin des années 90, j'ai commencé Python en 98. voilà, euh, et euh, dans deux semaines j'intègre OVH. Alors, euh, cette présentation je l'ai faite une première fois en 2015, et à l'époque c'était la question, c'était faut-il passer à Python 3. Alors maintenant la question ne se pose plus, tout simplement parce que euh, Python 2 euh, arrive en fin de vie, euh, 1er janvier 2020. Et donc, c'est très bientôt, c'est très très bientôt, puisque ça, c'est à peu près alors, 60 jours, deux mois donc. Euh, donc, si vous avez des projets critiques en termes de sécurité, ben, faut y arriver, il faut migrer de toute urgence. Et euh, surtout, si vous avez des contraintes en termes de sécurité, en particulier pour les problématiques bancaires, PSI-DSS en particulier, euh, PSI-DSS vous oblige à faire des mises à jour de sécurité tous les 30 mois. Ça veut dire que si vous êtes en Python 2, ben, vous allez avoir des gros problèmes. Voilà, alors les nouveautés de Python 3, ou encore Python 3000, Python 3K, je vais les détailler maintenant, sachant que la première release de Python 3, c'est 2008. Donc ça fait quand même maintenant 12 ans, donc c'est plus tout à fait neuf. On verra que la migration s'est faite assez lentement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés de Python 3 qui ont été importées dans Python 2, avec des imports from future, dont je parlerai après. Je vous ai règle pour les nouveautés de Python 3. Alors, la, la nouveauté la, la plus connue, c'est la fonction print. Donc, maintenant un print plus nécessairement une fonction. c'est plutôt heureux parce que ça permet d'éliminer de, des syntaxes qui étaient un peu fantaisistes, notamment pour écrire sur la sortie d'erreur, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Aussi pour écrire des tuples, c'était très étrange parce que la troisième ligne là, que vous avez là, avec spam et eggs, en fait, on, on affiche un tuple. Et c'est pas un appel à la fonction print. C'était quand même assez bizarre. Donc, euh, cette nouveauté a permis de supprimer toutes ces syntaxes un peu étranges. Donc, avec FromFuture, on peut utiliser justement euh, la nouvelle forme des, des fonctions print dans Python 2. Et d'autre part, euh, l'outil euh, qui fait la migration de 2 vers 3 permet de gérer ça automatiquement. Une deuxième nouveauté, c'est euh, l'utilisation d'itérateurs et de vues à la place de listes. Avec Python 2, quand vous faisiez un deep kiss par exemple, vous récupérez une liste. C'est problématique, pourquoi Parce que si le dictionnaire change, la liste ne change pas. D'autre part, la liste que vous obtenez est mutable. Et donc, on a remplacé ça par des vues. Alors, je ne sais pas si on voit bien le dessin avec, les cas, avec le petit serpent. L'idée bon, de cette, cette illustration, c'est que en fait, euh, à gauche, vous avez Python 2. Donc en fait, c'est comme si on prenait une photo à, à l'instant T, quand vous appelez Deep Keys. Vous avez une photo à l'instant T de la liste des clés. Alors qu'avec les vues, vous avez toujours une vue qui est euh, telle que euh, les clés se trouvent. Voilà. Alors ça, ça a pas mal d'impact. Je vous laisse découvrir les joies de toutes ces conséquences. Mais ça a pas mal d'impact sur le code. Ensuite, les fonctions Map, Filter et Zip. En fait, la plupart ont été supprimés et tout simplement remplacés par des comprehensions. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les comprehensions. En fait, c'est une forme d'écriture de liste par une expression. Donc, par exemple, je vais prendre x for x in range). Ça veut dire tout simplement que je calcule le factoriel des euh, premiers entiers. Donc, quand on a un peu l'habitude de ces expressions, c'est extrêmement clair, et c'est beaucoup plus clair que l'utilisation de map ou filtre. Alors pour les filters, tout simplement, on utilise un if. Donc on fait une liste, comprendre prend avec un if. Et donc euh, ici, par exemple, on prend que euh, les nombres pairs. Voilà, donc euh, on est prié d'utiliser les compréhensions de liste. En français, je ne sais pas très, très lumineux. On est prié d'utiliser les compréhensions de liste à la place de sa fonction. Une autre modification qui est majeure, et celle-ci est extrêmement importante. C'est euh, ce, ce qui concerne les chaînes de caractère. C'est-à-dire qu'avant, on avait des chaînes Unicode et des chaînes Ubits. Chaînes Ubits, en gros, c'était du binaire. Et on pouvait faire un joyeux mélange entre les deux. Souvent, euh, on serrait les fesses en disant, bon, bah, je vais prendre des chaînes Ubits euh, et puis on verra si ça casse, je le verrai bien. Euh, évidemment, en général, ça se terminait très mal parce que ça casse jamais au bon moment, ça ne casse pas quand on fait les tests, ça casse quand c'est passé en prod et qu'un euh, utilisateur a rentré une chaîne étrange et bizarre. Qui n'est pas ce que vous attendiez. Donc, euh, la bonne pratique, c'était d'utiliser toujours des chaînes Unicode et de faire des conversions explicites entre les types. Il euh, se trouve qu'en Python 3, maintenant, on a un type string qui est toujours de Unicode et un type byte pour les chaînes, euh, les chaînes binaires. Et donc, on ne peut plus mélanger les deux. Et c'est ça, en fait, l'intérêt de cette modification c'est qu'on ne peut plus joyeusement mélanger les deux, c'est un type error direct. Donc, on ne peut pas le faire. Voilà, donc en fait ça nous protège dès le début de ce type d'erreur. D'autre part il est donc toujours utile d'encoder, de, de, décoder explicitement avec l'encoding désiré. Je vous conseille de ne pas compter sur un par défaut euh, de votre plateforme, que ce soit UTFEUT ou autre, peu importe. Euh, je vous conseille de faire des, des, des encodages et décodages explicites. Donc pour préparer une migration Python 3, qu'est-ce qu'on va faire donc, Tout simplement en Python 2 on va utiliser seulement des chaînes Unicode. Bon. et On va faire des euh, conversions explicites, de manière à ce que l'outil de conversion puisse ensuite travailler là-dessus et euh, faire le plus gros du boulot pour vous. Donc l'idée, euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est de se rapprocher le plus possible de ce qu'il fait dans Python 3, dans votre code Python 2, de manière à ce que migration soit la plus petite possible. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur les chaînes, je ne vais pas développer plus. Je vous renvoie vers un Unicode tout. D'autres changements, les comparaisons, ça c'est très bien, on ne peut plus comparer des choses qui ne sont pas comparables. Ça paraît tout à dire, mais en fait en Python 2, on pouvait comparer par exemple un 1 avec une chaîne Les Évidemment c'est dur parce que les deux n'ont rien à voir donc euh, on ne peut juste pas les comparer. Et maintenant Python 3 a la bonne idée de lever une type error. Euh, D'autre part, maintenant tous les nombres entiers sont des longues. Avant vous avez des lignes, c'était des longues. Euh, le problème c'est que et eh bien on avait plusieurs types, c'était un peu compliqué à gérer. Maintenant tout est long. c'est ça a un point en termes de performance, mais qui n'est pas euh, significatif. D'autre part, quand on fait une division euh, 1 divisé par 2, maintenant ça donne un float. Alors qu'avant, 1 divisé par 2, ça donne un entier. Donc maintenant, il faut explicitement euh, mettre deux slash pour dire, je veux une division entière. Des nouvelles syntaxes. Alors la première chose, c'est les annotations moi je suis assez partagé la notation pour moi c'est euh, euh, discutable parce que au final euh, bah, c'est juste une information mais qui n'est pas forcément exacte. c'est-à-dire qu'il n'y a aucun check qui est fait au runtime pour voir si est-ce que vous passez via une, une chaîne de caractères c'est juste une indication qui permet euh, au lecteur du code d'avoir une idée de ce qu'on passe le problème mon avis c'est que ça contredit totalement le duck typing le duck typing c'est quoi c'est dire euh, j'appelle point-coin, et donc euh, ce que l'on passe c'est un canard, d'accord Et euh, en fait je me fiche de savoir ce que c'est derrière, que ce soit un objet, que ce soit une fonction, peu importe, euh, ce qui m'intéresse, qui fasse point-coin. Ici, euh, on spécifie des types mais qui ne sont pas forcément réels. Ensuite, euh, on peut aussi avoir des arguments de fonction qui ne peuvent être que nommés. Dans l'exemple ici, vous avez étoile et ensuite fou et barre. Étoile, il sert juste à dire que fou et barre doivent être nommés. On ne peut pas les appeler euh, avec 1 et 2 juste sans les nommer. Ça fait une erreur. Ensuite, il y a un truc un peu plus bizarre c'est le non-local. Non-local, c'est pour une variable qui n'est pas globale, mais qui n'est pas locale. Donc qui est dans un scope qui est externe, mais qui n'est pas dans le scope global. Euh, une autre nouvelle syntaxe nouvelle qui est assez intéressante, c'est euh, ce, ce qu'il y a ici, c'est-à-dire, en français c'est assez bizarre, l'éclatement d'itérable avec REST. C'est-à-dire, en gros, euh, vous avez à droite quelque chose qui va produire une liste, qui va être collée dans X, Y, et puis le reste de la liste va être collé dans REST. Voilà, ça peut être assez pratique. Et à noter que le reste en question, l'étoile reste, on peut le mettre au début, à la fin, au milieu, peu importe. Euh, Python se débrouille tout seul. Ensuite, on peut faire des compréhensions avec les dictionnaires. ça c'est très pratique. Ça permet de construire euh, un dictionnaire avec une expression, comme les listes confrontions c'est le même principe, sauf que de construire une liste, on construit un dictionnaire. Donc par exemple ici, on construit un dictionnaire qui associe une lettre majuscule à son code ASCII. Tout simplement. Ensuite, on a une expression pour construire des sets. Alors je ne sais pas si vous connaissez les sets. Les sets, c'est des listes sans doublons. Sans de ce moment, ils sont pas ordonnés. Et donc, euh, avant, pour construire un set, on appelait la fonction set sur une liste. Donc, on commençait par construire une liste et ensuite on construisait un set. Maintenant, on peut construire un set directement et une mise à Ensuite, on a aussi de nouvelles syntaxes, en particulier pour les notations octales, binaires. Donc, pour l'octal, c'est un 0 et un, un O. Et la notation avec par 0 n'est plus acceptée. Pour les binaires, c'est la même chose mais avec un B. On a des fonctions qui sont associées qui vont faire la conversion entre un int et sa représentation en binaire, ça va être bin. Et on a aussi euh, une notation avec un b au début, avant la chaîne, pour les, les bytes. Et euh, une fonction byte correspondante qui va convertir un entier en sa représentation en octets. Alors, on a le changement de syntaxe pour les exceptions. Maintenant, on peut construire des exceptions chaînées. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent en Java, les exceptions chaînées, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on a une exception qui va causer une autre exception, et on voit bien garder cette information, et bien on peut faire un raise exception from une autre exception. Et donc, euh, bah, elles vont être chaînées. Donc avec underscore, underscore le champ, underscore, underscore, cause, underscore, underscore, on va pouvoir récupérer l'exception qui est la, la cause de l'exception qu'on a récupérée. Bon, euh, on ne peut plus non plus pour euh, attraper les exceptions, on ne peut plus utiliser de virgule, euh, on doit utiliser as. Voilà, donc ça clarifie un peu les choses, une notation quand même plus jolie. Ensuite, les métaclasses, c'est plus un champ, mais c'est euh, au niveau de la déclaration de la classe, on a un paramètre métaclasses. Les syntaxes supprimées, les anticotes, qu'on remplace par REPR, .E Inférieur, supérieur, qu'on remplace par un point exclamation égal, donc pour dire différent. Le mot-clé exec, euh, qui est remplacé par la fonction exec. Ensuite, on n'a plus de L ou de L, petit L ou grand L, L, L, L, L, L sur les entiers, puisque tous les entiers sont des longues. Pareil pour l'Unicode, le les chaînes sont nécessairement Unicode, donc on n'a plus de petit ou grand U. On ne peut, peut plus faire de from module importe étoile euh, dans, les, dans les fonctions. Euh, D'autre part, euh, on, on doit déclarer spécifiquement les imports relatifs. Donc, avec un point pour dire que c'est dans le même répertoire module qui sont dans le même répertoire, ou avec point-point point pour remonter. Mais par défaut, euh, quand on écrit euh, from module import name, euh, ça ne peut, peut jamais être un import relatif. En ce cas c'est toujours un import absolu. Alors, les classes classiques euh, n'existent plus. Donc, avant, en euh, Python 2, on, on faisait hériter nos classes d'objets. Maintenant, c'est plus nécessaire parce que toutes les classes euh, étant en objet. Euh, le formatage des chaînes avec l'opérateur ne sera plus supporté, il est encore supporté actuellement, mais il ne le sera plus. Et donc, je vous conseille fortement d'utiliser plutôt les F-Streams. Donc, les F-Streams, c'est des chaînes qui commencent par F et dans lesquelles on peut euh, injecter des valeurs avec des accolades. Et l'usage c'est extrêmement pratique. Et donc, je vous conseille de migrer vers ça. Ensuite, des changements divers qui sont un peu plus, euh, plus anecdotiques. Les, les, les fonctions, euh, les méthodes unbound, c'est des simples fonctions, euh, Les méthodes unbound, c'est des méthodes qui étaient sorties de l'objet. Bon, je ne vais pas détailler. Euh, quelque chose qui est vraiment euh, super, j'ai envie de dire, c'est que super, on peut l'appeler son paramètre maintenant. Avant, il fallait passer le nom de la, la classe et euh, le self. C'était souvent assez compliqué. Quand on se le copie-coller entre classes, évidemment, ça ne marchait pas. Donc euh, c'était euh, quelque chose qui était assez, euh, assez attendu. Euh, pareil, la fonction raw input, qui était assez bizarre, hein, puisqu'elle faisait un éval de ce qu'on... Enfin, la fonction input faisait un éval de ce qu'on entrait sur la, sur la ligne de commande, hein, ce qui était très, très euh, error prone, sujet à beaucoup d'erreurs. Maintenant, input, il, ra il ramène juste ce que l'utilisateur a tapé sur la ligne de commande. Et donc, si on veut l'évaluer, ben, on fait un eval sur, euh, sur ce qu'on récupère. Le type file n'existe plus, c'est euh, IO-based dans, dans IO, donc package io. Dite ASCII, la fonction ASCII sur les dictionnaires n'existe plus non plus, maintenant, d'utiliser l'opérateur in. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de changements dans les bibliothèques. Donc, il y a des bibliothèques qui ont été abandonnées pour la raison euh, de l'abandon euh, des, des OS correspondants, d'IOS OS par exemple. Les bibliothèques ont été renommées hein, pour avoir un, un hommage des bibliothèques qui soient homogènes. Donc par exemple, Config Parser avec des Kamoncays euh, ont passé par un config parseurs tout en minuscule. Euh, les bibliothèques mixtes, c'est-à-dire avec du Python et des, une implémentation C, ont été fusionnées. Et des bibliothèques ont été regroupées en URL, URL lib2, URL Parse ou Robot Parse ont été regroupées dans URL. Et enfin, il y a d'autres bibliothèques qui ont été nettoyées. 6 par exemple. Alors maintenant qu'on a vu euh, ce qui change en Python 3, la question, euh, bah, par exemple, pourquoi on migre vers Python 3 Alors, Je vous ai dit, euh, il n'y a plus de support de Python 2, la question ne se pose plus trop. Euh, et ensuite, il faut se poser la question, est-ce que toutes les bibliothèques que j'utilise ont été portées en Python 3 euh, Ce n'est pas nécessairement le cas. Ensuite, est-ce qu'on veut garder la compatibilité de Python 2 euh, bah on peut vraiment se poser la question, et si c'est le cas, il y a deux possibilités. Soit vous produisez deux bibliothèques, une pour deux, ou pour trois. Soit vous proposez une seule bibliothèque qui est compatible avec les deux versions de Python, ce qui est tout à fait possible. Alors évidemment, il y a des inconvénients dans le deux cas des avantages. Euh, L'avantage d'avoir une seule version compatible avec les deux, bah, c'est qu'on n'a qu'un seul package à déployer. Quelle que soit la, la version. L'inconvénient, c'est que souvent le code est assez impacté et pour tout dire, il est franchement moche parce qu'il va falloir faire des sortes de ifs. Alors, souvent, c'est des ifs un peu déguisés parce qu'on appelle d'autres bibliothèques. Mais en pratique, il y a des ifs sur le, le numéro de version qui appellent telle ou telle implémentation. Donc, euh, c'est pas terrible. Alors, quand on veut faire une migration, eh il faut la préparer. Et je vous conseille de ne pas, pas la zapper parce que si vous ne préparez pas votre migration, vous allez avoir des gros problèmes. Je sais parce que je l'ai vécu. On part bien en tête, on se voit facile de remplacer les primes par des appels à fonction primes. Et puis, et, puis, et puis on commence, et puis, et puis ça dure, et puis en fait on commence à avoir des bugs qu'il faut corriger sur la version. Et le problème, c'est qu'on a tout chamboulé dans le code, donc on n'a plus de Python 2, on a une espèce de code bizarre qui est entre du Python 2 et du Python 3, et puis ça, ça prend une semaine, deux semaines, trois semaines, alors qu'on a c'est trois jours, évidemment. Et, euh, et on est un peu dans la crise. Donc, la bonne approche, je pense, c'est de se dire, on va garder du Python 2 le plus longtemps possible, mais du Python 2, à petit on va rapprocher du Python 3. Donc, je vous ai dit, il y a plusieurs façons. La première, c'est d'utiliser un framework future une porte, etc. En faisant ça, on va utiliser des fonctionnalités de Python 3 dans notre code Python 2, et donc on s'en rapproche. Euh, il faut aussi utiliser des chaînes Unicode uniquement, on ne peut plus utiliser de, de chaînes uniques, ça on oublie, dans notre code Python 2, et donc petit à petit on va se rapprocher pareil de la manière dont on procède dans du Python 3. Et ensuite on peut utiliser dans les tests l'option-3. Cette option-3 va faire des warnings pour les choses qui sont plus supportées dans Python 3. Et donc petit à petit, on va pouvoir les éliminer. Et donc petit à petit, notre code va se rapprocher le plus près possible du Python 3, de manière à ce que la migration, quand on va la faire, parce qu'il y a un il va falloir mettre main dans le code, hein, c'est sûr, eh bien, elle soit la plus petite possible et le moins de temps possible. Si vous commencez trop en avant sans d'avoir faire la préparation, comme je vous disais, ça prend beaucoup de temps. Et vous allez peut-être devoir maintenir mmh. deux branches, une ancienne branche Python 2, une nouvelle branche qui sera entre deux et trois. Donc c'est euh, une bonne idée de préparer sérieusement. Alors, les outils pour la migration. Oui, j'ai pas parlé aussi, euh, ce qui peut être une bonne chose, c'est d'utiliser PyLint. Alors, ça paraît une évidence, c'est tellement évident que je ne vais pas le lire, euh, mais ça me paraît une évidence quand on fait du Python, je pense que PyLint est une application absolue. Parce que, euh, bah parce que tout simplement, on n'a pas de compilation dans Python, donc si vous avez juste un import manquant, bah, ça va casser ou en prod, si vous n'avez pas au moins dans les intégrations. Si vous n'avez pas utilisé de pinit. Ensuite, il faut utiliser des, évidemment, des, des tests unitaires, ça paraît être aussi évident, ça. Hein. Mais si vous n'avez pas de tests unitaires, vous êtes vraiment dans la brise parce que vous avez changé votre code et vous ne saurez pas s'il fonctionne ou pas. Donc ça, ça fait partie de la préparation et de la migration. les évidemment, les intégrations sont bienvenues aussi. Alors, les outils, euh, il y a FromFuture, je vous en ai parlé, mais c'est pas vraiment un outil, hein, c'est une fonctionnalité du langage. Le tiret 3, pareil, c'est une solution en ligne de commande. Vous avez 223, qui <rire> horrible à dire, et qui vous permet d'automatiser en partie la migration de code Python 2 vers 3. Vous avez Six, alors pourquoi Six Parce que c'est 2 fois 3, parce que Firex a déjà pris 2 plus 3. En fait, ça permet d'avoir du code qui tourne sous Python 2 et Python 3. Et vous avez Futurize, qui est en fait un outil qui va vous permettre d'automatiser, c'est un peu comme un 223, mais qui va vous permettre de faire cette fois un code qui est compatible 2 et 3. La procédure de migration, je vais y passer très rapidement, ça c'est quelque chose d'assez théorique. L'idée, c'est comme je vous disais, de préparer la migration, d'utiliser euh, l'option "-3", éditer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de warning, d'utiliser 2 vers 3, tester votre code Python 3. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir toujours une, une base de code Python 2 qu'on transforme automatiquement en Python 3. Ça, j'ai crois pas du tout, hein. c'est une son totale, euh, c'est totalement irréaliste. Néanmoins, c'était la méthode qui était euh, préconisée euh, au début de Python 3. L'adoption voilà. de Python 3. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment utile de, de passer si personne n'a fait le pas En fait, euh, l'adoption a été très longue au début, pour une raison simple, c'est que chacune des features de Python 3 prises individuellement ne justifie pas, sauf peut-être les chaînes de caractère, mais ça ne justifie pas vraiment de porter toute notre base de code. Et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit, bah, moi je l'attends, parce qu'en fait, je n'ai pas envie de le faire et qu'on a euh, donc euh, attendu qu'un ben, jour, on décide que le 1er janvier 2020, il n'y aurait qu'un support pour Python 2. Et à ce moment-là, ben, les gens sont dit le choix, donc ils ont commencé à migrer. Donc ça a commencé à vraiment accélérer il y a deux ans. Avant, la, la, euh, le passage à Python 3 était relativement lent. Alors ça, c'est de l'année de 84 c'est en 2018, donc il y a un an. Donc je pense que maintenant, on a plutôt dû passer par à barre à, la grande, à 90 Migration des bibliothèques. Alors, en fait, il y a un site qui s'appelle pic 3 euh, qui a pris les 360 bibliothèques le plus utilisées populaires en Python et qui a euh, indiqué lesquelles étaient passées en Python 3 et maintenant elles sont toutes passées. Donc, il n'y a plus d'obstacle à la migration vers Python 3. En conclusion, euh, ce que je voudrais retenir de cette conf, qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut se dire que ça ne va pas être quelque chose de facile. Au début, on se dit, comme je le disais, bah, c'est facile, je vais remplacer mes primes par des fonctions, puis ça va rouler. Euh, non, c'est pas comme ça du tout que ça se passe. Mais alors pas du tout du tout. Hein, c'est quelque chose, un processus qui peut être assez long. Et comme je vous disais, euh, il faut le, faut le préparer en amont, euh, de manière à ce que vous rapprochez votre code Python 2 le plus près possible de Python 3, de manière à ce que, vous, quand vous faites le saut, le saut soit le petit possible. D'autre part, il ne faut pas espérer que les outils de migration vont faire rouler votre place, C'est totalement illusoire. Ils le font en partie, en grande partie, parce que changer des appels à brides, euh, des centaines d'appels, c'est pas mal, c'est pas marrant. Donc en fait, ça permet d'automatiser au moins cette partie-là, puis un certain nombre d'autres choses. Et par conséquent, si vous n'avez pas encore aimé, je vous conseille de le faire rapidement. Sauf qu'à particulier, évidemment, si c'est un petit outil utilisé euh, comme ça de temps en temps euh, pour, euh, je sais pas, pour créer vos recettes de cuisine, c'est ce peut-être pas absolument indispensable. Hein. Néanmoins, euh, si vous avez des contraintes de sécurité ou autre, euh, il faut aussi prendre l'attente, ce que vous avez plus ce les bon. Voilà, est-ce qu'il y a des questions Non Pas de questions La journée